La Rotonde, c'est le journal d'étudiants francophones et indépendants de l'Université Ottawa. C'est un journal qui est tenu par les étudiants, écrit par les étudiants et pour les étudiants et les membres de la communauté du Ottawa. Je pense que la rotonde a pour but d'informer les étudiants et de représenter leur voix mais surtout de promouvoir aussi la francophonie sur le campus de l'Université d'Ottawa. Selon moi, l'organisation et ce journal représentent une institution qui a été reconnue pour sa plume rebelle et revendicatrice. J'aime vraiment la Rotonde. Je trouve que c'est un milieu où est-ce qu'on apprend beaucoup et c'est le fun que ça soit sur le campus puis qu'on ait, on ait la possibilité de faire des erreurs et d'apprendre. Bonjour tout le monde, je m'appelle Thelma, je suis une nouvelle journaliste à La Rotonde. Bonjour à tous, moi c'est Gaëlle Kenyeba, journaliste à La Rotonde, mais également étudiante en troisième année journalisme numérique à l'Université d'Ottawa. Je m'appelle Aïcha et je suis journaliste pour La Rotonde cette année. Coucou tout le monde, alors moi c'est vienna ça fait trois ans que je suis à l'Université d'Ottawa et ça fait aussi trois ans que euh, je suis à La Rotonde et cette année euh, je suis chef Actu. Bonjour, je m'appelle Zachary Merci je suis chef de pupitre de la section sport et bien-être à La Rotonde. Salut tout le monde, je m'appelle Mia Dubus et je suis secrétaire de rédaction pour La Rotonde cette année. Allô, je m'appelle Valérie et je suis photographe pour La Rotonde cette année. Salut, je m'appelle Noémie Calderon-Tremblay, je suis directrice artistique à La Rotonde. Bonjour tout le monde, moi c'est Mathilde et je suis vidéaste cette année pour La Rotonde. Bonjour à tous, euh, je me présente, moi c'est Lilian, le nouveau chef web de La Rotonde. Bonjour tout le monde, je suis Caroline Fabre, la rédactrice en chef de La Rotonde depuis janvier 2020. Je m'appelle Mathilde Amrapatra et je suis le directeur général de La Rotonde. J'ai postulé au journal parce que j'ai envie de travailler un peu sur mon écriture et d'apprendre le fil du métier. Je voulais pouvoir écrire beaucoup et euh, écrire sur une variété de sujets. Si j'ai décidé de postuler à La Rotonde, c'est parce que pour moi, La Rotonde, ça incarne des valeurs qui me sont chères. Étant donné que j'aime beaucoup défendre les droits des étudiants. Je fais mes deux premières pas dans le journalisme avec une équipe que j'aime déjà beaucoup. Ça va être pour moi un très grand plaisir de travailler auprès d'une équipe dynamique. Pour moi, La Rotonde, ça représente une institution Vraiment, on peut compter sur des gens compétents, des gens passionnés et des gens de qualité, alors j'ai bien hâte de pouvoir travailler avec toute l'équipe. Alors, mon but au sein du journal cette année est de vous informer, mais aussi de vous interpeller quant à la vie étudiante au sein du campus. Euh, je suis ici parce que j'ai envie de partager le plus d'informations de la manière la plus authentique et euh, honnête possible. Moi, mon but cette année, c'est vraiment de renforcer notre présence dans le pôle vidéo. J'ai vraiment hâte à cette année. Euh, j'ai plein d'idées. Euh, je suis excitée.